Yo, c'est j'espère que vous avez la forme, moi ça va, impeccable hein Alors aujourd'hui on va parler d'une moto, enfin non, d'un scooter, excusez-moi, d'un scooter, enfin je m'y perds moi aussi D'un scooter électrique, j'ai voulu faire une petite vidéo parce que c'est vrai que je m'intéresse un peu plus aux électriques Je regarde, voilà, sur les news, Et puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens cliqués sur mes vidéos sur les scooters ou les motos électriques Donc visiblement ça a l'air de passionner aussi les gens Il y a un nouveau scooter, c'est une petite firme britannique euh, qui a sorti un scooter électrique qui s'appelle le Zap i300. Euh, c'est une petite compagnie, hein, je veux dire sans grande prétention, euh, qui a sorti un petit scooter qui a une autonomie, je crois, de, si je ne me trompe pas, de à peu près entre 80 et 100 km, si je ne me trompe pas. Hein. Parce que c'est vrai que l'autonomie des, des scooters électriques, c'est toujours aléatoire. Autant sur une moto ou un scooter, je peux vous dire précisément à combien c'est à peu près, mais sur un scooter électrique, c'est tout dépend si vous accélérez fort ou pas, tout dépend de la, voilà, la l'état de la batterie, donc voilà, c'est toujours à peu près aléatoire. Attendez, je vais faire attention quand je tourne. Ouais, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est toujours dur, même les constructeurs, ils, ils font une fourchette, ils vous disent entre temps et temps, <rire> et comme ça ils ne prennent pas de risque. Bon, après c'est un petit scooter qui a aucune autre prétention que pour faire que de la ville, c'est un petit scooter, hein. c'est pas le, le gros scooter de la mort avec une KTM, deux KTM ça va passer, euh, donc voilà c'est pas, pas un scooter genre T-Max ou Forza qui va jouer dans cette cour là, pas du tout, pas du tout, même pas euh, par rapport au, au, au scooter BMW, pas du tout, il est beaucoup plus petit, le BMW il est déjà bien, bien, bien gros, euh, c'est déjà un gros scooter -dire électrique. Là, non, c'est vraiment le petit scooter pour se balader. Il joue dans la même cour que le Piaggio. Le Piaggio électrique, le nouveau, j'ai oublié le nom, excusez-moi, c'est le nouveau Piaggio électrique. Voilà, il joue dans la même cour que lui. Non, mais je préfère mettre les choses en contexte parce que certains vont dire « Ouais, mais le BMW, le scooter électrique, il est beaucoup plus beau. Oh, » Non, mais c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Le scooter BMW, je crois qu'il est à 14 000 euros. Là, il est vendu 8 000. Bon, c'est cher, attention. C'est ça, voilà. ça que j'ai voulu dire. Pour vous faire une idée, un ordre d'idée, qu'est-ce voilà, qu'ils font Ils ont des motos, ils doublent même pas. Quel est l'intérêt d'avoir une moto Allez, ciao. Vous voyez KTM te les remet à, à leur place Allez, d'un KTM, ciao. Et là, c'est quoi C'est une Harley, ça Allez. Ciao, mon fils. Et euh, je, je, je franchement, j'ai jamais compris les gens qui ont des motos qui ne font pas d'interfile. Si tu une moto, euh, c'est pour aller vite. Hein. Si tu ne fais pas d'interfile, ça n'a aucun intérêt. Tu vas acheter une voiture. Hein. <rire> Et euh, donc oui voilà le BMW il a 14 000 euros là il a 8 000 mais, mais voilà ce que je voulais dire c'est que remettant les choses dans le contexte ma moto sans option sans option elle a 8 300, mais c'est à 650 cm c'est une qualité Honda ça reste une grosse moto quoi 4 cylindres en plus donc euh, euh, c'est vraiment déjà le gros moteur tu peux voyager avec elle est donnée euh, jusqu'à je crois 250 000 km là, le moteur pour lui dure voilà c'est vraiment là, déjà la, la bonne machine Là, as un petit scooter, mais vraiment le petit, hein. Je veux dire, tu vois vraiment la petite sangle derrière avec... <rire> pour motricer. C'est Et... Euh, et comment on appelle ça Tu vois déjà que c'est le le scooter... Euh, c'est vraiment limite. C'est vraiment limite. C est, c est, ça, il fait un peu jouer. Hein. Il y a une espèce de gros espace en dessous. Tu vois vraiment la cartouche de batterie que tu peux sortir comme une petite valisette. Je sais que ça interdit de ici. Je précise, parce que le type, il allait doucement. Euh, c'est vraiment une petite valisette, donc on sent que c'est le scooter euh, voilà, fait par une petite firme, et ils te vendent ça 8000 boules, tu te dis, bah, oh putain, les mecs, vous faites, vous, vous mouchez pas du coude, hein, comme on dit. Hein. Euh, 8000 euros pour un scooter qui est... Euh... Ah, c'est ça, il a arrêté de couper. Euh, comment ça s'appelle euh, 8000 euros pour un scooter qui est électrique, c'est euh, franchement, oh, c'est cher payé, quand même c'est cher payé, même un scooter normal hein, de, ce, de, de, de ce calibre là petit comme ça, tu l'as 3-4000 000 euros hein. là ils te vendent 8000 euros un machin comme ça là c'est exagéré, surtout que bon, il a un écran TFT euh, voilà lambda, il hein. n'y a pas d'assistance électronique puisque ça, je veux dire, c'est vraiment le truc basique, basique euh, la, la, la capacité de batterie, elle n'est pas énormissime non plus euh... La durée de, la durée de, pff, la durée de vie de la batterie, je serais curieux de la savoir, mais quand je vois la petite valisette comme ça, moi je dis que tu dépasses les, les 4-5 ans, la batterie elle est déjà morte, et ils ça à 8000 euros. Tiens, les salauds, si vous faites pas chier quand même. Hein. Donc c'est pour ça, est-ce que je, je valide ce euh, genre de scooter? Franchement, non. Je vais vous dire pourquoi. Si vraiment tu es un gros fan de scooter électrique, et que tu vas t'en servir pour les travailler, t'as raison, non Mais je veux dire, mais à ce moment-là, il vaut mieux mettre un peu plus de côté, tu achètes un BMW. Ou euh... ouais, voilà, BMW, parce que je, je vois que ça en scooter électrique vraiment performant. Et je sais qu'il vaut 12 000, 12 ou 14 000, mais bon. Euh... Il vaut même mettre 5, 5 000 euros de plus, tu attends un petit peu tu économises, on peut tous y arriver. Voilà, mais au moins es sûr que tu vas... Veux... Attendez, c'est quoi, ça freine devant Qu'est-ce qui se passe encore c'est pas vrai ça. Ah, sympa. Vous avez vu, hein Certains qui s'écarte bien, il laisse passer, ils sont sympas. Ils les moteurs. Euh, là c'est... Ah, c'est une machine. Une jaune machine, Ouais, euh, je crois qu'il doit de transporter une machine. Donc voilà, c'est des. des euh, comment on l'appelle ça C'est des. des euh, un temps qu'à faire, je préfère m'acheter un BMW. Le BMW. Attendez, je crois que ça s'arrête je vais m'arrêter un petit peu. Je crois que j'ai peur qu'il y ait un feu rouge. Non, oui, non. Non, non, ça avance. Euh, le, le BMW, c'est vrai qu'il est cher, mais ça reste un bon scooter. Tu te dis, là, je pars sur des années, il va, il va être fiable, ça restera du BM quand même. Là, ça reste de rien du tout. Et tu payes ça 8000 boules. Putain, je vous dis, vous avez ma moto, neuve, neuve, carrément. Et vous mettez 1000 euros de plus, vous avez une F, F900R, par exemple, BMW. Euh, à ce prix-là, vous avez une MT-07. Enfin, je veux dire, bref, ça fait vraiment un panel de motos énorme. C'est vraiment. Moi, franchement, un, mote... un scooter électrique comme ça, je de même gabarit. Hein. Celui-là, je l'aurais vendu. Attendez, je vais le doubler. Je l'aurais vendu à euh... 4-5 000 euros. Pas plus. Voilà. 4... Même plus dans les 4 000 que les 5 000 d'ailleurs. Mais pas, pas 8 000 euros. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit Quoi What Mais c'est vraiment. On voit vraiment que l'électrique, c'est une technologie. On sent que c'est pour les bobos. Voilà, les bobos gauchistes, les, les petits écolos. Euh... Mais fortunés qui, qui s'en sont, qui sont foutent de, de l'argent parce que, un type normal, ça m'étonnerait qu'il va mettre ce prix là. Il va réfléchir à deux fois, il va dire Attends, écoute, j'en ai rien à foutre de l'électrique à ce moment là, je vais m'acheter une moto, et puis voilà. Parce que putain 8000 euros pour ce genre de, ce genre de truc, c'est franchement, je vous dis, ils se mouchent pas du coude, hein, les mecs. Donc, hein. non, non. c'est une technologie, on sent qu'ils en profitent. Voilà. Ils en profitent, ils s'en mettent plein les poches, euh, ils surfent sur la vague, ils surfent sur le live, que des gens adorent l'électrique. Oh putain, c'est super, y a l'électrique mais on sent qu'ils se bouillent bien au passage et ils vous font des prix vraiment euh, stratosphériques, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot c'est vraiment des prix de fou hein. donc est-ce que je le conseille franchement celui-là, allez voir le Piaggio électrique, il est vendu 3 ou 4 000 euros on va dire ah ouais, ouais, ouais, 3 ou 4 euros et celui-là il est vendu 8 000 donc euh, c'est pour ça euh, j'ai pas trop bien compris, surtout que le Piaggio il est très beau hein. Il est très beau, le Piaggio électrique. Enfin, euh, il est tout aussi beau que celui-là, et il a une autonomie tout aussi respectable que celle-là. Et pour la ville, c'est parfait comme celui-là. Je veux dire, donc je vois pas pourquoi l'intérêt de mettre 8000 euros. moins je dis parce que c'est une petite compagnie et qui essaye, voilà, de se, de, de se faire seul leur beurre sur le peu de ventes qu'ils vont faire. Voilà. Écoutez, ça peut, être par... ça peut paraître salé, ça peut paraître méchant, mais je vous donne toujours un avis euh, sur la news euh, sans langue de bois et honnête. Par rapport à si moi je devais l'acheter. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie pour votre fidélité, n'oubliez pas la deuxième chaîne de survie et enduro, hein, s'il vous plaît, de vous abonner, c'est toujours sympa, et puis à plus et bon ride, ciao ciao